conférence de ce soir euh, concernant une introduction à PostgreSQL euh, en tant que service donc euh, le but de cette conférence est de vous donner des clés euh, de comparaison entre une instance type classique et une instance type pass euh, dans les principaux chez les principaux fournisseurs alors qui je suis euh, je m'appelle Nicolas Gollet, je travaille chez Dalibour en tant que directeur technique donc je suis entré en 2015 euh, chez Dalibour en tant que DBA et euh, j'ai pris cette fonction du directeur technique euh, récemment, en septembre de l'année dernière. Donc, ce que j'appelle en mode classique, donc le modèle classique, c'est euh, ben, PostgreSQL installé sur un serveur Linux sur lequel nous avons l'ensemble des, des, euh, des accès. Et Le mode, modèle pass, ben, c'est prendre une instance PostgreSQL chez un fournisseur de services Type Azure, type Amazon RDS, type euh, OVH euh, by uh, Ivan. Et. Euh, voilà. Donc, euh, petit disclaimer, euh, j'ai fait des recherches concernant le pass. Euh, C'était vrai à un instant T, étant donné que les services des providers euh, sont euh, changeants, ils rajoutent des nouvelles fonctionnalités. Ce qui est vrai aujourd'hui ne peut être euh, peut-être pas vrai euh, demain. Voilà. Donc euh, première étape, l'installation. Euh, donc en modèle classique, ben, il faut avoir une machine euh, pour installer PostgreSQL. Donc installée par votre sysadmin, configuré aux petits oignons. Vous faites un, ATP, un APT euh, euh, install ou un ium install. Euh, voilà. Donc processus manuel en suivant une, euh, une, une procédure que vous avez euh, créée. Vous pouvez aussi automatiser euh, l'installation par le biais de Ansible, Chef et euh, aussi ce euh, qui est un produit d'Alibo pour euh, vous permettre d'automatiser euh, l'exploitation euh, de, de PostgreSQL. En mode passe, euh, ben vous le faites soit au travers d'une web UI, soit au travers d'une clé qui est fournie par votre euh, fournisseur. Donc chaque fournisseur aura sa propre... Euh, API. Donc le processus d'installation est euh, différent par rapport à chaque euh, fournisseur. L'automatisation est bien entendu possible. Et votre machine est définie dans un euh, catalogue de services. C'est-à-dire que vous allez prendre euh, une instance qui aura tant de CPU, tant de mémoire, tant de disques avec tel euh, IO euh, en termes de, de, de, de vitesse, on va dire. Ce que vous ne pouvez pas faire, par exemple, sur Dupas, c'est vous dire je veux une instance où j'ai des données, on va dire, archivées, que je vais mettre sur des disques plus lents, donc moins chers, et je vais mettre mes, euh, certaines tables qui, sont, qui nécessiteraient euh, bah, des disques NVMe, du SSD, etc. Euh, chose que vous pouvez faire en mode classique. Alors, nous allons faire un, un petit point sur les versions. Donc, en mode classique, vous pouvez installer ce que vous voulez même des très très vieilles versions, si vous en avez besoin, même si ce n'est pas recommandé. La mise à jour est disponible dès la sortie de PGDG. Vous pouvez même tester les commits avant en compilant vous-même. Vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez, pour tester par exemple si un correctif corrige un bug. En mot de passe, eh bien, vous pouvez uniquement choisir une version qui est disponible dans un catalogue de services. Donc des versions qui sont définies par... Le fournisseur suivant son propre euh, calendrier. Et dernier, dernier point, les mises à jour sont presque obligatoires. Vous avez des délais euh, pour mettre à jour vos, euh, vos instances. Et les versions non supportées auront un délai, par exemple, de six mois pour certains fournisseurs euh, donc PASS avant que la mise à jour se fasse automatiquement par le fournisseur. donc là on a un exemple de la roadmap version on va dire de, de RDS donc on voit euh, la sortie de la version communautaire et ensuite là ici on voit la sortie de la version euh, RDS donc on voit un gros décalage euh, en termes de, de, de, de planning entre la, la version de la communauté et la version RDS donc ce qui aura que pour impact euh, si jamais vous faites l'objet d'un bug eh bien, euh, il faudra prendre son, son mal en, en patience avant que ce bug soit, soit résolu par, le, par la nouvelle release. Alors, là, on a un petit euh, panorama des, de, de quatre fournisseurs. Euh, donc, vous avez en rouge euh, Google Cloud. En bleu, c'est la version officielle de, qui, qui, des paquets de la PGDG. En vert, euh, vous avez Ivan. Donc là, c'est euh, Ivan. OVH by Ivan. OVH a sorti une, une, une offre pass pour PostgreSQL qui est basée sur, euh, sur ben, la technologie de Ion euh, Et hébergée sur leur propre infrastructure. Donc il y a une petite, euh, un petit décalage entre la version euh, Ivan sur Iven.io et euh, celle d'OVH. Ensuite, vous avez en bleu clair Azure. Azure, il faut savoir qu'ils ont euh, trois, euh, trois offres de services. Ils ont euh, donc le flexible serveur, l'hyperscale qui est basé sur euh, Citus. et quand on regarde les releases, euh, le flexible, euh, les versions sortent moins vite que l'hyperscale. Donc on peut se demander s'il n'y a pas une volonté euh, de, de, de pousser un service par rapport à un autre. Euh, et ensuite en orange vous avez RDS. Donc, on, donc si on regarde par rapport à ce graphique, le meilleur élève aujourd'hui c'est celui qui est, en, qui est en vert, qui est le plus proche de la release de, euh, euh, de la communauté. Alors, comme je vous l'ai dit, il faut être patient euh, suivant le, le fournisseur que, que vous aurez choisi. Ensuite... Euh, je vous conseille vraiment de trouver et de demander euh, le calendrier des versions à votre fournisseur pour, être, euh, voilà, pour, pour savoir à peu près quand est-ce que les choses vont sortir, quand est-ce que les choses vont, être, vont passer en mode euh, end of life. Euh, bien penser qu'il euh, y aura des migrations majeures forcées après un certain délai. Donc, imaginons que vous ayez une application euh, qui va être en fin de vie l'année prochaine. Vous ne voulez pas faire la migration vers la nouvelle version majeure de PostgreSQL si votre instance est dans le pass, elle sera automatiquement, au bout d'un certain délai, mise à jour par le fournisseur, ce qui peut poser des, certains problèmes. Ensuite, en parlant des euh, mises à jour mineures, euh, dont plusieurs fournisseurs vous proposent de cocher une petite cache en disant euh, « mettez les versions mineures à jour automatiquement » par rapport à une fenêtre de maintenance. Donc c'est très bien, ils mettent à jour les binaires, par contre, ils ne lisent pas la release note, enfin ils le lisent en interne, mais vous n'allez pas en bénéficier, et euh, quelquefois vous devez quand même effectuer des opérations manuelles après une mise à jour. Par exemple ici, un exemple pour la version 14.4, où euh, des index créés euh, avec euh, create Index Concurrently, pouvait euh, être, on va dire, buggé, corrompu et une fois que le correctif est passé, il faut réindexer ces index là et ces opérations là ne vont pas être faites par votre fournisseur. C'est à vous de le faire, donc c'est à vous de lire les release notes et d'appliquer les, euh, les recommandations. Autre sujet, les rôles. Donc en mode classique, vous avez un accès super utilisateur, en tout cas, vous pouvez le demander et pouvoir faire des opérations sous cet utilisateur-là. L'accès est complet à l'OS, donc il est possible. Soit vous avez un accès autonome, soit c'est un accès accompagné par votre sysadmin. Donc vous lui demandez de, de, de réaliser des opérations. En passe, vous devenez power user. Donc vous êtes utilisateur ayant des droits supplémentaires. Donc vous n'avez pas du tout l'accès au super utilisateur. Et parfois certains rôles sont disponibles par exemple le rôle pg monitor qui est bien pratique pour euh, mettre en place des sondes de supervision est disponible sur rds mais n'est pas disponible chez les autres euh, fournisseurs ce qui fait que euh, si vous avez des outils par exemple je prends l'exemple de pg clou euh, et vous êtes à l'aise avec pg clou et vous l'utilisez souvent ben vous ne pourrez pas l'utiliser sur une instance par exemple de chez euh, chez Azure. Sans modifier les, les requêtes. Ensuite, il y a certains euh, fournisseurs qui tentent de compenser ces limitations du manque du super-utilisateur par la création d'extensions supplémentaires. C'est le cas par exemple de Ivan qui, euh, qui a mis en place sur ses instances, donc chez, chez OVH par exemple, euh, un pack ex un pack d'extensions qui euh, propose de, euh, par exemple aider euh, le DBA à faire de la réplication logique, à créer ces DB-links, etc. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des procédures euh, qui utilisent ces fonctions-là, et que vous changez d'opérateur de, de fournisseur cloud, eh bien, euh, bah vous perdez ces fonctionnalités-là, puisqu'il faut être super utilisateur pour pouvoir les installer. Donc faites attention à, au, au choix et à ce que vous utilisez. Alors le manque de droit peut, euh, ben, si vous faites de la supervision de la métrologie, euh, les requêtes devront être modifiées pour pouvoir accéder aux mêmes informations. Avec le super utilisateur, il accède à tout, donc c'est simple. Avec euh, un rôle qui est euh, power user, ben, vous comprenez que, que vous pouvez avoir des, des problèmes. Vous pouvez aussi avoir des problèmes par rapport à vos outils de backup logique qui euh, ne ben, pourront pas accéder euh, de la même manière aux données, et faire euh, réaliser les opérations. Par exemple, si je prends l'exemple de PGBack, euh, il y a tout un pan des fonctionnalités de PGBack qui ne peuvent pas fonctionner sur du, sur du cloud. Euh, je reviendrai sur les backups euh, euh, tout à l'heure. Ensuite, pour le paramétrage, donc en mode classique, c'est simple, vous avez PostgreSQL.conf, vous pouvez faire des alter système, euh, tous les paramètres sont modifiables, vous faites ce que vous voulez. En passe vous passez obligatoirement par l'interface donc WebUI ou, ou par API euh, de votre fournisseur pour le modifier lorsque c'est possible. Il y a certains, euh, il y a certains opérateurs euh, qui font du pass PostgreSQL qui ne proposent aucune modification. Donc regardez bien ce qui est possible de faire. Et euh, les fonctionnalités sont limitées par rapport aux fournisseurs. Concernant l'accès à votre instance, euh, tout ce qui est PGHBA, ça disparaît. C'est géré par des règles, on va dire, qui ressemblent beaucoup à des règles de pare-feu, pour faire simple. Donc vous spécifiez quelle adresse IP peut se, se connecter à votre instance, euh, par exemple sur ADS et les euh, PC que vous configurez et vous, vous, vous mettez des, des droits supplémentaires. Euh, donc par exemple, si vous avez un url d'app que vous voulez synchroniser, avec euh, des outils comme Meltab2PG, ben en mode passe, ça va être assez compliqué de pouvoir réaliser cette opération, voire impossible. Alors là, on a euh, le nombre de paramètres modifiables par fournisseur. Donc on voit euh, donc, en vert ici, c'est OVH by IAven qui en a 42, RDS qui en a 215, 125 pour Google, 177 paramètres modifiables pour Azure, et 343 pour PostgreSQL. Si vous êtes en mode euh, classique. Donc vous êtes limité sur le, le paramétrage. Après, vous pouvez vous dire, mais euh, moi je modifie très rarement ces, euh, ces paramètres, je n'ai pas besoin. Effectivement, euh, si vous ne faites pas de tuning euh, fin sur certains, certaines instances, en sortie de boîte, ça fonctionnera sans, sans modifier ces paramètres-là. Voilà, euh, pour euh, retrouver la liste complète, euh, j'ai mis le, une url d'un un CSV qui, euh, qui est disponible pour, euh, pour comparer quelle euh, option est disponible chez quel fournisseur. Alors Ensuite, les extensions. Donc euh, L'extensibilité extensi de, de PostgreSQL. En mode classique illimité, vous pouvez compiler vos propres extensions que vous trouvez sur GitHub, n'importe où. Euh, plus vous, je vous conseille quand même de, les, euh, de prendre des, des, des choses qui sont testées, qui, qui sont éprouvées pour de la production. En mode passe, c'est uniquement celles qui sont fournies par le fournisseur. Voilà. Et les versions sont imposées. Si je prends l'exemple d'une extension de Pogis, donc là on a euh, la version 14 de PostgreSQL et les différentes versions de Pogis suivant euh, suivant l'opérateur. Il n'y a pas une harmonisation de, des versions par rapport aux au fournisseurs. Il y en a certains qui vont vous fournir la dernière version euh, à jour, d'autres qui auront un petit retard et il faut essayer de, de regarder les release notes passées pour essayer de, de, de choisir le, celui qui, qui sera le, le, le plus à jour. Ensuite, deuxième exemple pour Pogis en version 3, euh, donc là c'est la release note de euh, la version 3.2.0. Donc si on la lit, en gros, ça nous dit qu'il euh, y a une fonctionnalité d'un texte qui a été désactivé euh, pour la version 14 et plus, et que si on veut la réactiver, puisqu'ils ont estimé que de façon générale ça, il n'y avait pas une vraie optimisation, mais si vous êtes dans un cas où pour vous euh, ça marche correctement, eh bien, vous ne pouvez pas euh, du tout euh, suivre la release note. Vous n'êtes pas super utilisateur, donc vous ne pouvez euh, rien faire. Donc un exemple, je copie-colle euh, <rire> la procédure pour, pour modifier, et ça me dit, ben, désolé, euh, je ne suis pas super utilisateur pour modifier euh, l'objet. Ensuite, là, on a voilà, un petit descriptif du nombre d'extensions disponibles par euh, par fournisseur. Donc je... Et ce qu'on peut dire ici, c'est que celui qui en a le plus n'est pas forcément celui qui est... Enfin, euh, le plus ne veut pas dire le, le mieux. <rire> par exemple, là, je, je donne un, un exemple tout simple. Hippopg est un, un, uniquement disponible chez Azure. Donc... Euh, si vous êtes euh, habitué à utiliser Hippopg pour euh, savoir si oui ou non euh, un index est, euh, est pertinent ou pas, voir l'optimisation que ça pourrait euh, vous faire, ben, alors, Azure le, le propose, les autres non. Et puis euh, voilà, il y a d'autres extensions, il faut prendre, des, faut prendre votre cas, regarder quelle est la version et voir comment évolue le, le produit. Si jamais euh, votre entreprise vous impose de passer sur, euh, sur du pass. Ensuite... Une fois qu'on a vu ça, on va regarder comment on migre les données vers ce, euh, ce pass. Qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui Donc, En mode classique, on fait des, un DOM, restore, donc ça, ça marche toujours. On peut utiliser de la réplication logique, mais aussi on peut utiliser de la réplication physique. Imaginons que vous êtes chez, euh, chez X, vous avez votre serveur, vous voulez migrer toutes les données et échanger de, de, de, de prestataire. Vous prenez un nouveau serveur chez le deuxième, donc chez Y, vous faites de la réplication physique entre les deux et le jour J, ben vous euh, vous coupez, vous faites une promotion et on n'en parle plus. Vous avez migré vos données de façon très transparente. En mode pass, bon, vous pouvez faire du dump-restore, mais attention, euh, vous n'avez pas de shell. Où est-ce que vous mettez vos, euh, vos données Est-ce que vous lancez le dump puis le restore depuis chez vous jusqu'au pass ou est-ce que vous prenez euh, un VPS où vous mettez les données dessus, ou est-ce que vous utilisez peut-être un, un service de, je ne sais pas, Kubernetes, ou service de batch, ou, ou autre service que propose votre fournisseur, donc c'est ça à vous de voir. Euh, mais c'est voilà, plus compliqué, vous n'avez pas d'accès au shell de votre instance en, en passe, donc vous devez euh, trouver une autre solution. Vous pouvez aussi utiliser un service euh, de réplication qui est fourni par votre euh, fournisseur. Donc, euh, euh, Amazon en propose un, Azure en propose un, Google Cloud en propose un. Euh, ils sont tous les trois basés sur de la réplication logique. Certains utilisent de la réplication logique native de PostgreSQL, d'autres utilisent l'extension pglogical. Donc là, vous avez le panorama de, de, de ce qui se fait. Et puis, Hive euh, et H, ils ont développé eux un outil euh, en Python pour réaliser cette opération, pour vous aider à réaliser cette opération, qui est open source qui est disponible sur leur, leur github, donc qui nécessite un serveur sur lequel exécuter cet, euh, cet outil. Les autres sont en mode euh, hébergé. Chose intéressante, par exemple, Azure propose pendant 180 jours le service gratuitement en mode premium. Passer ce délai, euh, ben, l'utilisation du service est facturée à l'heure. Donc si vous testez pendant six mois les choses et qu'à la fin, des petites sommes, mais quand même, il faut, faut le souligner. <rire> voilà. Ensuite, bah, vu, vu que c'est de la réplication logique qui est faite entre votre instance, euh, que vous voulez migrer dans, dans, dans le pass, bah, vous vous confrontez aux limitations de la réplication euh, logique. Donc les 34 qui ne sont pas répliqués euh, en V10 par exemple, les DDL qui ne sont pas répliqués, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas d'action DDL. Les large objects, si vous en utilisez, ne sont pas répliqués, donc il faut faire une procédure pour, pour copier vos données. Vous devez avoir des euh, clés primaires sur l'ensemble de, de tables, Et puis aussi celles de euh, PgLogical. Donc je vous ai mis le lien vers euh, les limitations et les restrictions. Et une chose qu'il faut penser, c'est au coût, puisque euh, tout est pratiquement facturé dans le pass. Par exemple, si vous transférez un terrain de données, vous serez facturé sur ce terrain de données. Donc si vous réalisez plusieurs fois la migration et que <rire> ça échoue et que vous avez des téra de données, ça peut. Euh, Il voilà, faut, faut prendre ça en considération dans, vos, dans, dans, dans le calcul de vos, euh, euh, du coût de la migration. Maintenant, parlons de la sauvegarde. Donc euh, la sauvegarde classique sur un serveur. Je fais un PG dump, j'utilise peut-être PG back, j'ai mon propre script. J'exécute soit sur un serveur qui fait que du backup, soit sur le serveur où héberger l'instance. En mode pass, on peut faire aussi des dumps logiques, mais où est-ce qu'on le, est qu les fait Comment on les fait Est-ce qu'on prend une, un VPS supplémentaire pour réaliser ces dumps Est-ce qu'on prend une, voilà, je sais pas, un conteneur euh, Docker à voir ce qui est proposé dans le catalogue de services. Mais il n'y a rien, c'est à vous de le faire aussi. Ce n'est pas magique. Ensuite, en mode classique, vous avez la sauvegarde PTR, donc Vous pouvez euh, utiliser PG rest. Si, euh, au pire, vous utilisez PG Base euh, Backup pour faire de, on va dire de, des backups euh, mode snapshot, entre parenthèses. Les services euh, qui sont proposés sur, euh, sur le Pass, bah, vous avez soit du PTR qui est disponible en activant des options supplémentaires. Par exemple, chez Google, il faut, faut activer le. Google Storage pour pouvoir en bénéficier, donc facturation supplémentaire. En, en, sur RDS par exemple, euh, vous avez euh, sur les instances qui ne sont pas dans le mode azad des petites instances, uniquement des snapshots. Donc vous n'avez pas de... Enfin, vous avez une sauvegarde à une certaine date, vous ne pouvez pas remonter dans le temps, donc vous n'avez pas vraiment de PITR. Donc ça, ça dépend de l'offre. Regardez bien l'offre que vous avez contractée pour savoir si oui ou non vous bénéficiez de ce service-là. Chose que vous ne pouvez pas faire en PITR dans, euh, de, sur le pass. Euh, donc Stéphane a, nous a montré quelques petites astuces pour euh, identifier euh, sur quelle transaction s'est passé par exemple un, un, un délai. Donc ça, vous ne pourrez pas le faire, vous n'avez pas accès à vos walls. Les walls sont gérés par votre fournisseur. Ce que vous pouvez faire, c'est uniquement euh, mettre une date. Voilà, donc je ne vais pas redétailler ce qui était détaillé sur la conférence d'avant. Euh, vous ne pouvez pas aussi non plus récupérer vos, vos vos sauvegardes. Les sauvegardes restent chez le fournisseur. Il y a une petite Astérix pour, euh, pour euh, Amazon où vous pouvez les récupérer mais de façon chiffrée. Et la clé de chiffrement, vous ne pouvez pas la récupérer. Donc vous ne pouvez pas restaurer votre instance ailleurs que chez eux. Vous êtes obligé de. Voilà. Euh, ensuite, les traces, en mode classique vous pouvez accéder à vos traces de façon classique donc vous vous connectez au serveur en, en ssh et ensuite vous faites un tail-f du log, vous regardez en direct vous utilisez les outils que vous voulez, des greffes, des machins, des sed, etc. Vous pouvez aussi configurer, faire des configurations un peu plus complexes avec euh, euh, syslog pour envoyer ça sur un serveur euh, centralisé et après les analyser, etc. Vous pouvez aussi définir un truc qui est super important, c'est un emplacement dédié à vos logs. C'est-à-dire que vos logs ne vont pas perturber votre instance, ce ne sera pas le même coût de stockage. Vous pouvez définir des disques super rapides pour vos euh, pour le PG Data, pour vos walls, etc. Pour, et les logs, vous les mettez sur des disques un peu moins coûteux, sur une partition... Euh, voilà. En mode de passe, euh, c'est tout sur le même. Donc l'emplacement dédié, vous ne pouvez pas l'avoir. Ce qui, ce qui peut être problématique. Dans le cas où vous avez une explosion des logs, et les logs comptent dans l'espace de stockage. Donc si vous avez 100 gigas en premium sur, sur, sur un serveur PASS, ben, si vous remplissez de logs, et que vous n'avez pas pris le service d'externalisation de logs chez votre prestataire PASS, vous, euh, vous risquez de saturer. Tout dépend comment vous avez derrière configuré, la rétention, etc. Un, exemple, euh, donc là, un petit exemple sur RDS. On veut faire un audit de type PG Badger. Donc je mets le log min duration setment à zéro pour récupérer le maximum de requêtes dans mes, dans mes traces pour avoir quelque chose de significatif. Donc toutes les requêtes vont être tracées. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, il faut que je récupère ces traces. Donc là je pars du principe où j'ai pas mis d'agrégation de. de j'ai pas mis le service, je crois que ça s'appelle log watch chez eux. Euh, je m'y connecte directement. Je... Chose simple, une petite euh, instance RDS toute simple. j'utilise euh, donc une API que me propose mon fournisseur, mais euh, elle est buggée depuis quelques années. C'est-à-dire que quelquefois le, le, la trace qu'on récupère va être tronquée. Et donc du coup, il faut que j'utilise une deuxième API pour récupérer mon, mon log. Donc il faut que je fasse mon petit script qui va bien pour récupérer l'ensemble de mes data. Là, euh, je n'avais pas prévu quelque chose. Euh, C'est que euh, l'application était buggée, a envoyé des millions de requêtes et des millions de transactions qui ont été loguées. Donc, mon espace disque est, est monté d'un coup. Je n'ai pas décoché la petite coche qui s'appelle mise à l'échelle automatique du stockage. Donc, je me retrouve avec une instance qui a pris plusieurs, euh, plusieurs, euh, enfin, qui, qui a changé de, de catégorie de, de stockage. Donc, euh, 10 euros en plus que vous ne pouvez pas enlever par la suite. Donc bien pensé vous pouvez les enlever mais en refaisant une instance, vous ne pouvez pas baisser. Scale up, oui, scale down. Et ensuite, bah, je me dis j'ai fini mes opérations, je vais supprimer mes, euh, mes logs. Sur une instance classique, vous vous connectez dessus, vous pouvez les zipper, enfin les ip, targz, hop je fais ma petite rotation, log rotate, je, je, je fais ça proprement. Ici, vous êtes obligé de passer par la configuration de l'instance, changer la rétention, l'appliquer puis rechanger la rétention pour repasser sur ce que vous aviez avant vous n'avez pas d'accès à, à l'instance. voilà le petit exemple ensuite euh, la supervision donc je vous ai déjà dit le rôle PG moniteur est parfois disponible regardez s'il est disponible avant de s'il si est pas disponible faites un petit mail euh, comme ça euh, ça améliore les, les euh, euh, les services Regardez ce que vous avez comme supervision actuellement, parce que la supervision qu'il y a dans ces offres peut être assez limitée donc ça dépend de, du fournisseur, certains proposent des grafana assez détaillés sur pas mal de métriques postgresql d'autres proposent vraiment le strict, strict minimum donc en cas de problème pour voir ce qui se passe sur votre instance ben vous serez euh, vous serez un petit peu euh, ennuyé Vérifiez aussi dans votre euh, étude Pré-étude, phase d'étude, voir si tous les outils que vous utilisez sont compatibles avec ce nouveau mode. Voilà, on arrive vers la fin. Donc, euh, vous aurez compris le logo de début avec le petit image en forme de, de, de prison. Le pass, il y a des limitations, mais il ne faut pas avoir que le, le mauvais côté. Il peut y avoir aussi des, des bénéfices. Par exemple, pour, je n'en ai pas parlé ici, mais par exemple pour, pour la achat, si.. Si vous n'avez jamais configuré de et que vous n'avez pas les ressources internes pour le faire, ce n'est pas si, euh, si noir que ça. Euh, souvent, les gens pensent qu'ils sont dans du pass et ils n'ont pas besoin de DBA. Ils n'ont plus besoin de la ressource DBA. C'est une chose qui est complètement fausse, puisque euh, bah, lire les raise notes, appliquer les release notes, regarder un explain, optimiser des requêtes, bah, c'est le DBA qui va... Qui va aider le développeur à, à faire ça. Et là, surtout que vous devez trouver un DBA qui est aussi formé aux spécificités de votre euh, opérateur, euh, de votre fournisseur. Euh, en alternative possible, ben, des VPS. En gros, euh, ce qui est proposé par euh, les fournisseurs, ce sont des, pour euh, vraiment schématiser les choses c'est une VPS qui est gérée par le fournisseur il installe ses petits outils il vous donne accès uniquement à PostgreSQL sur certaines fonctionnalités et voilà c'est ce qui, il vous vend ça en fait pour vraiment schématiser enfin caricaturer plutôt. Ensuite euh, peut-être des services regardez un peu ce qui existe en service tiers manager multicloud qui peut être installé sur voilà, donc il y a entreprise Db qui fait big animal. Il y a Ivan qui propose d'installer sur euh, plusieurs euh, euh, plusieurs fournisseurs le même. Ah, J'arrive à. Me... Je pensais pas que ça allait faire du bruit. <rire> voilà. Ensuite, il euh, y a toujours la question de Kubernetes qui restent en suspens. Est-ce que vous allez héberger euh, Kubernetes dans un conteneur ou est-ce que vous voulez plutôt faire de l'hybride, c'est-à-dire piloter un PostgreSQL dans... Euh, donc ce sont des solutions euh, possibles. Voilà pour euh, ça. Donc si vous avez des questions, euh, tant mieux. Si vous avez pas de questions, je peux vous proposer un petit truc, euh, un petit retour par rapport à un fournisseur euh, PASS. Qui dure oui, du coup on a une question en ligne. Oui. Euh, donc, Dans une configuration identique, serveur physique, serveur cloud, quel est le pourcentage de perte en performance sur le cloud Et il nous ajoute que sur ces tests de PGBench, euh, avec N sessions parallèles d'un cloud, au maximum de CPU, RAM et disque, n'a jamais monté à plus de 1200 transactions par seconde, quel que soit le nombre de sessions, alors que sur son serveur physique, il est à 6 7000. Il y a la réponse dans, son, dans sa question, je crois. <rire> Rien à rajouter. Je n'ai pas fait de test. Euh, C'est très compliqué de comparer, étant donné que ce n'est pas vraiment comparable. On ne sait pas ce qu'il y a vraiment derrière. Il s'est marqué... Euh il y a du nombre de CPU, mais qu'est-ce que c'est comme CPU réellement On ne peut pas savoir. Combien de personnes qui. qui... Comment sont mutualisées les ressources Est-ce que c'est vraiment dédié à etc. Voilà. J'ai pas fait de test. Il y a une autre question live de la part de Scott. Quelle solution classique ou en mode passe préconisez-vous pour avoir du support optimum PostgreSQL chez Dalibo Alors, on a du remote DBA euh, qui existe. Donc, euh, contactez Gilles, qui est derrière, là-bas. Et euh, contactez euh, le service commercial. C'est le plus simple. Du coup, j'ai posé ma petite question rapide. Euh, tu as parlé des problèmes de, de, de, de limitation d'accès au tuning, mais est-ce que les, les fournisseurs euh, n'ont pas des, soit des, soit des, des versions payantes ou des options payantes pour faire un pour te proposer un tuning en fonction de l'utilisation que tu as de ton service pas, pas à ma connaissance d'accord d'ailleurs il y a des gens qui viennent enfin des gens qui sont sur des, des, des qui viennent nous voir parce qu'ils ont des problèmes d'optimisation qu'ils trouvent pas de, de réponse auprès de, du support s'il reste un peu de temps voilà euh, donc Alors, je vais intituler cette histoire, l'histoire du alter user euh, with password, new password chez un fournisseur pass. Donc c'était euh, il y a deux ans, euh, pendant le Covid. Donc euh, on, on, on avait du temps pour s'ennuyer et pour trouver des, des occupations. Donc il y, a, il y a un prospect qui était venu nous voir avec un, en nous demandant est ce qu'on peut euh, faire du support chez ce fournisseur pass ne connaissant pas, je suis allé voir ce qu'ils proposait comme solution. Ils proposaient euh, une offre euh, gratuite d'essai, donc euh, pourquoi ne pas tester En fouinant un petit peu, euh, je me suis aperçu que, euh, en activant pgs Assessment juste à la création de, de, de, de ce conteneur où était PostgreSQL, on pouvait voir AlterUser, le super utilisateur et le mot de passe en clair passer dans, dans les traces. À partir de ça, je me suis dit pourquoi ne pas regarder un petit peu comment euh, est configurée cette instance euh, chez ce fournisseur pour euh, essayer de comprendre comment c'était mis en place. C'est toujours intéressant de, de voir ce qui est fait chez les autres. Donc, j'ai vu qu'il y avait du PGPack REST. Donc j'ai regardé le fichier de configuration. Donc, euh, bonne configuration avec un login, mot de passe, stockage sur du S3, Encryption de, des, euh, des, bah, des, des sauvegardes, nickel. Mais il y avait un login, mot de passe et une adresse S3, d'un bucket. Si, si on allait se connecter directement à ce bucket, depuis Internet, on y avait accès. Et l'ensemble des clients étaient, connectés, enfin, étaient euh, stockés sur ce, euh, sur ce bucket. Voilà. Pas que les clients Postgres, les autres projets, et certains qui n'étaient pas chiffrés. Donc possibilité de récupération. Après, on pouvait se dire, ben c'est pas grave, il y a le mot de passe sur euh, sur euh, sur pg tout, toutes les sauvegardes sont chiffrées, pas de problème. Le problème, c'est qu'il utilisait patroni dans sa solution et qu'il utilisait etcd donc du coup. Et il y avait une euh, au début de, enfin il y a quelques temps, il euh, y avait, on va dire un manque de configuration euh, par défaut de TCD qui permettait à un, à un utilisateur anonyme de pouvoir accéder à TCD en lecture-écriture. Donc on pouvait faire d'autres choses, par exemple modifier euh, l'archive commande pour, euh, pour ajouter un shellcode, par exemple. Tout ça pour vous dire que quand vous utilisez du, du pass, vous utilisez souvent des, des ressources qui sont mutualisées. Et si vous utilisez des ressources mutualisées, le risque peut être un peu plus important qu'une personne regarde un petit peu comment ça se passe et euh, aille trifouiller un peu dans la fraude euh, du, euh, du fournisseur. Donc ils ont très bien réagi, je les ai informés, c'était corrigé en une journée même pas. Voilà, incident clos <rire>